Loupé. Yo! Loupé. Yo! Loupé. Yo! Ah, ça y est, j'ai réussi. Bienvenue pour cet unboxing. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc, je vais commencer par ça. Voilà, pour les cartes Pokémon. Donc, j'enlève la protection. Là. Et voilà, j'en en ranger plein. Yes! Très beau. Et j'en ai un autre. Donc, ça vient. Tout vient de Vinted m'a coûté avec les frais de port à peu près 12 euros le tout hein. les deux là petite préférence avec celui là euh, ensuite j'ai acheté un Loewe. alors c'est pas celui-là un med voilà il est et en très bon état le deuxième c'était Billy The Wizard Rocket Bro-Stick Racing J'ai un mauvais accent anglais hein. Complet. Très bonne tasse Donc euh, bah, faudra que je les teste hein, parce que c'est pas des jeux que je connais Dans ce lot là, j'ai aussi eu ça Donc euh, en tout, j'ai payé Avec les frais de peur à peu près euh 11€ il me semble j'ai déjà des livres comme ça mais je les ai toujours pas lus j'ai le bah j'ai les trois premiers tomes en fait et là c'est le quatrième toujours pas lu peut-être que je m'y mette donc voilà 11€ euros le tout ensuite un puzzle pokémon que lui je l'ai avec les frais de peur je pense j'en ai pour 5 euros tout Bon, malheureusement, il y a eu un petit, un, petit, un petit problème, là, au niveau de la livraison, il s'est pris un petit bus, bon, tant pis. Et, aussi l'intérieur, donc ça a déjà été utilisé, hein, parce que normalement, quand c'est neuf, c'est dans les sachets, voilà. voilà je... Si un jour, euh, j'ai envie de le faire, bon, ben, je le ferai, hein, mais... après, il euh... faut être patient, et ça, la patience, c'est pas trop mon truc. Encore ça ça va, j'ai des puzzles bien plus compliqués avec 1000-1500 pièces. Donc là ça va ça va encore. Donc là ça va encore. Quoi. Ça... Donc là, ça, va encore. Ça, ça se fait assez rapidement je pense. Est fait. Voilà. Euh... Ensuite.. Oh, il y en a pas mal aujourd'hui. Hein. <rire> il y a celui-là que j'avais pas encore déballé, ce que je viens d'aller chercher. Tac. Alors. Donc là, de base, c'était aussi pour un puzzle. Voilà. voilà. Et de quoi faire. Donc là, il y a 150 pièces. Donc ça doit être pour ça que c'est à partir de 7 ans. Parce que l'autre, il y a 200 pièces et c'est à partir de 8 ans. Donc euh, le puzzle il m'a coûté euh, à pas grand chose, hein. ce, puzzle -là, il coûté, euh, ce puzzle là je sais plus exactement le prix mais euh, moins cher que l'autre il me semble. Euh, sachant qu'en plus on m'a rajouté euh, tout ça avec, je vais vous présenter ça par un peu, hein. Du coup j'ai du payer un coup avec euh, frais ferait là dessus 5 euros. Donc euh, ouais ce puzzle là il m'est revenu moins cher quoi, parce que j'ai des livres en plus quoi. Bon, par contre, euh, je crois qu'il y en a un que j'avais déjà. Donc là, c'est celui-là. Celui-là, je pense que je l'avais déjà. Donc, euh, pour dessiner Pokémon, je regarde si ça a été utilisé. Non, ça non, il est tout neuf. Donc, il euh, faudrait que je regarde, mais il me semble que je l'ai déjà, celui-là, du coup, je décide Pokémon. Euh, ensuite, Sacha et ses amis. ces coloriages Hop, donc euh, c'était euh, dit qu'il manquait quelques autocollants bon, bon bah, c'est pas très grave hein, vu que j'ai eu ça gratos gratos avec le puzzle c'était un petit peu colorié là c'est pas bon ça a été un petit peu colorier là euh... là celui là c'est bon nickel Là aussi, il bon, n'y a pas, pas grand-chose qui a été utilisé dedans, donc ça va. Mais des calcos de Kalos. Donc, je regarde dedans, ouais, ça a été utilisé un petit peu là. Ça a été un petit peu découpé, bon il reste des Pokémon découpés hein. je sais pas ce que je vais en faire, hein. je pense que je vais les laisser dedans. Sinon ça va se promener partout. Bon voilà, après... Euh... Il le reste les autres pages sont en très bon état. Voilà, nickel. Ensuite, j'ai un magazine Pokémon officiel. j'en ai plein des magazines comme ça, mais celui-là je l'avais. Dommage qu'il ait un petit peu abîmé là. Une petite déchirure là. Je vais le garder quand même. Mais ouais. Je mettrai un petit bout de scotch là. Ça se voit un peu moins. En route pour la nouvelle saison. Ouais, enfin, c'est pas les saisons que je préfère, je préfère les premiers allez les, les dix premières saisons c'était bien après, euh, j'ai décroché. Bon, par contre niveau jeux vidéo les pokémon euh, ça reste top, euh, l'animé franchement ouais j'ai décroché, euh, les scénarios tout ça c'est plus comme c'était au début quoi, euh, j'ai décroché. Ça m'a l'air d'être un petit poster... Ah, il y a un bout de pâte à fixe. Je vais Hop. Donc, euh, recto-verso. Donc là, c'est assez joli. Il y a un petit peu moins. Voilà, il y a les autres octoplores qui ont été mis dessus. Ouais, moi, je, si je l'accroche, je le mettrais euh, comme ça. Oui, je vais l'accrocher. ou je sais pas, mais... Essayez de trouver un petit point. Encore de la place sur les murs en profiter. Ah, encore des autocollants. Ouais, je vais pouvoir, euh, découvrir, euh, pouvoir découvrir plein de choses. Ouais, <rire> je vais découvrir mes meubles. Alors ensuite, euh, c'est un livre un peu plus épais. Ah, dommage qu'il y a un petit peu abîmé. Très beau livre. Là, il est ab abîmé là, là, en fait. Peut-être ah, peut ouais, un petit peu scotch aussi. Et alors, voyons voir l'intérieur. Ah il y a une pochette, je ne l'ai pas celui-là, mon... le peut-être. je crois que je l'ai déjà, ça me dit quelque chose, dans la pochette il y a des choses, je vais vérifier, mais il que je l'ai aussi, euh, ça par contre ça me dit rien, Donc, je ne sais plus euh, si euh, le livre que j'avais, je l'avais pris d'occasion ou pas, parce que moi dans le mien j'avais pas ça en fait, dans la pochette ou alors c'est eux ont rajouté ça dedans, j'en sais rien en fait. Moi voilà. ouais, c'est pas mal. Oh ouais, c'est des c'est œuvres d'art. c'est des œuvres d'art. Ouais ce celui-là c'est mon préféré. Euh, si ah c'est un petit jeu. Je dois Pokémon, carrément. Ah ouais. moi bon, ça c'est bon, un petit peu dommage, il y a des autocollants qui ont été collés sur le livre. Euh, sinon... Bon par ça, il est en très bon état. Ce que j'aime bien comme jeu, c'est euh, ces jeux-là. là, là. Où on doit trouver les différences, ça c'est bien ça. Cette différence qui existe entre ces deux scènes de l'histoire. Quelques quiz. Ouais, le reste, tout est en très bon état. Bon, c'est plus ça qui me. <rire> ouais, c'est pas très grave. Hein, ça a été donné, on va pas se plaindre. Hein. Donc, du coup, le tout me revient à peu près pour 30 euros. Donc, euh, n'hésitez hésite... pas à me dire ce que vous pensez de mes achats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces, des commentaires, faites partager, abonnez-vous si ça vous plaît.